Le changement climatique a commencé et ses effets sont déjà visibles. L'eau vit dans un bassin et chaque bassin a ses propres caractéristiques. C'est pourquoi des solutions d'adaptation ou d'atténuation doivent être trouvées avec l'ensemble des acteurs du territoire de l'eau. Le comité de bassin propose un plan d'adaptation au changement climatique. Il s'agit d'adapter nos modes de vie et d'anticiper les effets du changement. Préservons la qualité des eaux. Limitons par exemple l'imperméabilisation des sols en permettant à l'eau de s'infiltrer aussi dans nos villes. Adaptons nos pratiques agricoles. Préservons nos zones humides. Dans toutes nos décisions, Pensons à prendre en compte le changement climatique. Ensemble, passons à l'action. Adaptons nos pratiques. Anticipons les effets du changement climatique.